Bonjour, je m'appelle Axel Roch, je suis doctorant en géométrie à l'IRMAR et j'ai cinq minutes pour vous parler des solides de Platon. Alors, vous vous rappelez des polygones et notamment des polygones réguliers et ce qu'on appelle un solide, c'est une définition mathématique mais il faut voir ça comme des, poly, des faces polygonales qu'on a recollées le long de leurs arêtes et les arêtes se rejoignent à des sommets et on a un nombre fini et ça fait quelque chose de borné. Par exemple, ces choses-là sont des solides de l'espace mais... Euh, cela et cela ont des faces non plates, donc ne s'en sont pas. Et ici, euh, on a un solide qui est non convexe, parce qu'il y a un creux dedans. Alors, parmi les solides convexes, euh, se pose la question lesquels sont les plus réguliers Et qu'est-ce que c'est un peu régulier Là encore, on a une définition précise avec euh, le groupe d'isométrie du solide. Mais la traduction de cette définition, c'est on cherche des solides qui ont des faces toutes identiques, qui en plus sont toujours le même polygone régulier, donc triangle. Euh, équilatéral, ou carré, ou pentagone régulier, etc. Et il euh, y en a toujours le même nombre qui se rejoignent à chaque sommet. Donc euh, toujours les mêmes faces et toujours le même nombre à chaque sommet. Et ce qui est étonnant, c'est que ça ne se passe pas du tout comme en dimension 2. Euh, en effet, il n'y a que 5 solides de Platon euh, différents, voilà, contrairement aux polygones réguliers où il y en a une infinité. Euh, la traduction de la définition, c'est que qu'on va chercher deux entiers caractéristiques euh, d'un solide de Platon. P, c'est quelles sont les faces, donc combien il y a d'arêtes par face, et Q, combien il y en a qui se rejoignent à chaque sommet. Et on va donc déterminer les couples PQ possibles. Pour ça, on va passer par le monde des graphes, et on va voir comment associer à un solide convexe, un graphe. Là, ici, j'ai dessiné un cube. Donc un cube, c'est 8 sommets reliés par 12 arêtes qui délimitent 6 faces. Si je trace un petit, si je perce un petit trou en bleu dans mon solide, je passe les mains dedans, et je l'étire, on va dire qu'il est élastique, jusqu'à le mettre à plat. J'obtiens ce graphe, dans le plan, à 8 sommets et 12 arêtes, toujours, et ce graphe est très particulier parce qu'il est planaire, c'est-à-dire que ses arêtes ne se croisent pas. Pourquoi on est très content qu'il soit planaire Parce que dans ce cas-là, si on regarde cette petite somme, le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces, donc sachant que, il euh, y a une face autour du graphe maintenant, parce que c'est la face 3 qui se retrouvait à l'extérieur quand on a étiré. Ben pour les graphes planaires, euh, cette somme vaut toujours 2, ce qui est assez étonnant. Et Je vais vous expliquer ça sur un petit exemple. Ici, à gauche, j'ai dessiné le graphe qu'on obtient en euh, aplatissant le tétraèdre. Et, bon, je, ici, c'est assez simple. donc Je pourrais calculer sa caractéristique de l'art directement, mais je vais donner une méthode générale. Euh, ce que je peux faire, c'est enlever cette arête en haut à gauche qui délimite ces deux faces-là. Dans ce cas-là, j'obtiens un autre graphe qui a une arête de moins et une face de moins. Mais la somme S A plus F ne change pas. Et donc je peux enlever cette arête-là qui délimite deux faces, ça ne change pas non plus la caractéristique de l'air. J'en un encore un graphe différent si j'enlève celle-ci. Une fois que je suis là, euh, je peux faire une autre opération sans changer le qui de la caractéristique de l'air. Je peux enlever le sommet avec son arête. Dans ce cas-là, je diminue de 1 le nombre de sommets et de 1 le nombre d'arêtes. Mais le qui lui-même ne change pas. Et en fait, je peux enlever toutes les arêtes jusqu'à me ramener à ce graphe très simple, à un sommet et une seule face, dont je connais le qui et ses deux. Et tous les graphes planaires se ramènent par cette méthode, euh, à qui égale 2. On revient, maintenant qu'on sait ça, au monde des solides. On sait que le nombre de sommets, moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces, est 2. Et si on traduit ce que veulent dire P et Q et qu'on l'insère dans cette égalité, on obtient une condition très simple pour que que ce soit quelque chose de positif, c'est que 2p plus 2q doit être plus grand strictement que pq. Et c'est ça qui va suffire à faire toute la preuve, parce que euh, si les faces sont hexagonales ou avec encore plus de côtés, p plus grand que 6, faites le calcul et on trouve que 4q doit être plus petit que 12. Mais il y a au moins 4 phases par sommet et donc c'est absurde. Et on est le cas q plus grand que 6 et symétrique et absurde aussi. Donc on, déjà on n'a plus que 9 cas possibles. pq 3, 4 ou Q valant tous les deux 3, 4 ou 5. Alors, si on essaye ces 4 possibilités dans euh, l'égalité étoile, en fait, ils ne marchent pas non plus. Donc déjà, on est revenu, avec nos, on est revenu à nos 5 cas, et il ne reste plus qu'à montrer qu'ils existent. Donc, est-ce qu'on peut faire un solide régulier avec des faces triangulaires et euh, 3 faces par sommet On peut, c'est le tétraèdre. Avec des faces carrées et 3 faces par sommet, on peut aussi, c'est un cube. Avec des faces triangulaires et... 4 euh, faces par sommet, on peut faire, c'est un octèdre. Euh, des faces pentagonales et trois faces par sommet, on peut faire, c'est le dos des cadres réguliers. Et enfin, le dernier en haut à gauche existe aussi, puisqu'on peut faire un solide avec euh, des faces triangulaires et cinq faces par sommet. Et on a bien montré comme ça qu'il y avait exactement 5 solides de Platon.